Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On se retrouve aujourd'hui à One Fitness Club à La Madeleine Donc c'est une superbe salle qui se trouve euh, dans le secteur de Lille Donc les gars si vous avez l'occasion d'y aller n'hésitez pas à vous inscrire Vous allez progresser à fond dans cette salle euh, Mais c'est pas pour présenter cette salle qu'on se retrouve aujourd'hui On a un nouvel épisode de Lois musclées avec des invités de renom Donc le premier combattant, le premier guerrier c'est Newton DDW Vous l'avez déjà vu sur Fitness Fusion Yo tout le monde, je te laisse te présenter Tu parles des pairs, tu parles de tes concurrents Alors euh... Bah, Newton, euh, DDW, euh, de la team Double Dragon Workout, 39 ans, toujours en shape, et toujours en forme Aujourd'hui c'est la guerre contre euh, deux anciens b-boys, parce que je suis un ancien b-boy Deux anciens b-boys qui font partie du fit game Et euh... Ouais je vais les fumer C'est chaud Ouais je suis chaud Bon je sur toi <rire> euh, On va aller voir maintenant Timou je crois qu'il s'échauffe au bench, vous savez c'est sa marque de fabrique Donc c'est le deuxième guerrier, il est là Il fait partie de Fitness Fusion, aujourd'hui il représente la chaîne, il me représente Ok donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter l'âge, les pairs, ce que tu penses de tes concurrents N'hésite pas, il faut balancer là Abonnez-vous. <rire> J'ai 27 ans, puis mousse, fitness fusion. Les concurrents c'est du candy up, de l'eau. Je vais les boire, exactement, déjà pour exactement commencer. Ce que tu dises. Et voilà, non, je vais fumer tout le monde. Moi, je suis là pour gagner de toute façon. Bon, je compte sur je, toi. Je suis là pour gagner. Et là, ça. on va aller voir un nouveau. C'est la première fois qu'il apparaît sur fitness fusion, les gars. On vous a ramené du très lourd. L'homme le plus sexy du fit game. Je vous présente Nage Bifit. Salut les hommes, <rire> Nage, est-ce que tu peux me parler un ouais. peu de tes de hein? comment tu te sens aujourd'hui, et de ce que tu vas faire aux deux autres concurrents Non, bah après comme je disais tout à l'heure, le timing il est mauvais, j'ai mon dos qui est flingué, mais bon on n'aime pas perdre donc on va on va bricoler, on va bricoler. Surtout qu'en plus là je suis avec les, les deux anciens danseurs, faut que je gagne. aujourd'hui <rire> aujourd on fait de la mission, on fait pas de la danse moi tu mets la danse non La danse on va laisser sur ton vlog les gars si vous voulez voir ça il y, a, il y a en train de tourner un vlog actuellement allez vous abonner à sa chaîne youtube bref là je vais vous présenter euh, le jeu donc pour ceux qui connaissent pas c'est euh, jeu de loi une un jeu de société mais qu'on a remis ici version musculation donc le plateau vous le voyez à l'écran à chaque fois ils vont tomber sur une case il y aura un exercice défini avec un nombre de rêves et c'est toujours en rapport avec le poids du corps par exemple Nash bifit qui fait 85 kg sur la troisième case il devra faire 170 kg au soulevé terre à 6 répétitions donc vous allez comprendre un peu la logique. Chacun joue avec sa force, chacun joue avec son poids de corps et euh, bah, si vous connaissez le jeu, si vous appréciez, si vous voulez le revoir sur Fitness Fusion, n'hésitez pas à lâcher votre like, mettez des commentaires pour augmenter le référencement. Vous saurez en fin de vidéo les deux prochains invités et puis euh, je pense qu'on est prêt. Ils, sont, ils ont fini leur échauffement. On va commencer. Bon les gars, merci déjà de vous être déplacés. Déjà vous pensez quoi du petit jeu, là, du petit concept On essaie de ramener euh, tous les mois des, des youtubeurs du petit Game ouais. pour se rencontrer, pour s'affronter ouais. sur ce jeu. Non, c'est une bonne initiative, tu vois, parce que c'est vrai que c'est ça qui nous manque, le fait d'avoir une cohésion et tout donc euh, je trouve que c'est bien tu vois parce qu'au final on a tous la même passion fait tout le même truc donc euh, se retrouver faire des connexions puis ça permet de faire des rencontres cool tu vois on s'était déjà parlé mais on s'est jamais vu donc euh... exactement donc là ça te fait plaisir de participer à ce jeu de fou furieux en fait alors quand tu je fais ver... des vidéos j'ai toujours pour habitude de ne pas trop regarder ce qui va se passer ouais. donc je sais pas en fait on va il s'est pas beaucoup échauffé est il, il est a il a dit moi je suis prêt à lancer le jeu on verra j'espère que tu vas pas te quel, blesser quel est le pire qui... bon, au pire on va buzzer si je me blesse quoi, pas... <rire> bon le but c'est au moins de finir le jeu. Il n'y a Allez. pas encore eu d'abandon, on a déjà fait un premier ouais. épisode. Euh, je précise juste, euh, il y a eu des petits soucis sur le premier épisode. Vous avez 7 minutes pour faire, pour faire chaque exercice. Donc vous avez tous lancé le dé une fois, vous partez tous à votre exercice, vous avez 7 minutes pour faire la perte. Okay. Okay. Une fois qu'il y a un qualifié qui doit tomber pile sur la case arrivée, il restera plus que 3 tours pour arriver le plus loin possible sur le plateau. Le en dernier, fait. il a un gage. Et on n'a pas parlé du gage. Est-ce qu'on se met d'accord maintenant ou on attend le perdant Il y a 3 b-boys, tu peux faire un truc à la part à la danse, c'est de corée. Le gage il faudrait être break pour le dernier, enfin un petit... Voilà, dans ce coup, coup, là une passage, cure qui, qui bat fort là. <rire> <un petit passage. rire> yeah, ah, c'est le passage. C'est le présentateur qui a choisi le gage. Ouais, c'est plus Non, Je clair. pense qu'avec la danse, ça peut être pas mal. Ouais, mais est-ce que c'est un gage Non, non, non, non, non, non, non. Mais attends. <rire> ouais, <c 'est> toujours, <rire> ça fait ils sont temps, tous hein. les trois, ils ont tous les trois un passé sportif de B-Boy. Donc le perdant devra faire un enchaînement de 30 secondes sur de la danse classique. Non, dinguerie, dinguerie, vas-y. C'est bon, tout le monde est OK Oui, oui, oui, ouais, vas Le plus gros lancé commence la partie. Il n'y a qu'un 10 Donc 4, 4 pour Pimous, c'est un 10 à chaque fois Ah ouais, ok. 5 Pour l'instant, c'est Newton six, comme qui ça commence, Pimous en six. deuxième. 5 pour Newton. Deux. Et 2, deux. donc l'ordre de passage, Newton, Nage et ensuite Pimous. Bon, c'est parti Allez donc 4. Ça va. va. C'est quoi Tu vas faire les bras tranquillement. Alors, tu as à 10% de ton poids de corps sans répétition. Au cœur l'alter. Je suis 75 kilos. Peut-être ça. C'est 8, 8 kilos. 8 tu kilos. 8, 8 kilos. Je te prends sans répétition. <rire> bah quand même. Et On n'a pas un jockey à l'échange. <rire> <rire> <rire> je vais tomber sur un truc. -là. Ah ouais, tu as les bras qu'il a aussi, lui. Ouais, ah, c'est que du visuel, ça. <rire> <rire> 5. 5. Recule de deux cases Oh putain de merde Et ça commence par du soulevé de terre monsieur <rire> J'ai dit quoi avant d'arriver Tu vas te blesser tout ça sur le soulevé de terre J'ai arrivé j'ai dit tout ça le soulevé de terre à cause de mon je tombe sur quoi Newton combien tu prends pour qu'on échange Je te paye pas gros je te paye pas Deux fois deux euh... On va perdre au début quoi <rire> T'as 7 minutes pour faire l'épreuve on va tous partir en même temps oh, Et là je te laisse... juste, as le juste T'as 6... 6 répétitions à faire à 172 kilos donc les gars c'est fun, c'est moi aujourd'hui, ça c'est pas voilà du... Pourquoi il faut Et que j'arrête de me prendre l'habitude de ne pas regarder les trucs avant les vidéos, faut que je lise les... entre les lignes tu Les scripts faut les lire, j'espère je que je vais pas tomber de dessus tu vas, pas de gagner, <rire> tu vas m'accompagner, tu, tu vas me taper là-haut <rire> Alors 5 pour ah, recule. moi je vais avec nage t'inquiète Donc avec ah, nage ouais. la même chose, tu fais le même poids du corps, vous avez la même barre à faire Bon les gars à partir de maintenant vous avez 7 minutes pour faire votre épreuve Gagne. Alors On va super aujourd'hui <rire> Aujourd'hui on a deux qui vont finir blessés En fait les cœurs coeurs, les soirs, c'était pas si facile que ça tu vois. Euh... Allez, on va voir, on va on oh, yeah. ah, C'est ah, oh, yeah. bon. ça, Attention, t'as le droit de tricher Le but c'est juste de valider vrai, Ok, yeah. okay. c'est pour ça que je sais que t'es dans les pertes Vas-y, 1 Allez, pousse bien sur les jambes J'ai chaud là Allez, allez C'est Douleur. Alors vous l'a dit, il n'est pas très en forme en ce moment, il y a des petites douleurs. Il va aller voir d'autres youtubeurs, il va dire n'allez pas les voir, il blesse les gens. <rire> Quels sont les feats que tu as fusion <rire> Si vous proposez un feat, prenez une bonne mutuelle. <rire> pousse, pousse, pousse, tire, tire, tire, tire. <rire> C'est C'est la femme qui a lâché ta Bah Le bon côté c'est que j'ai fait cette perte Pour la première fois de ma vie Certainement la dernière aussi pour rien me cacher <rire> Sauf si je fais de notre vidéo avec vous Bon on a eu Newton qui était en détente sur le curl -biceps. Ah non non non regarde je suis congestionné là j'ai mal Si je dois faire des tractions, je suis dans la merde ouais, C'est vrai, vrai <rire> qu'il va être handicapé pour ça Mais Il y a la petite veille qui... qui arrive ah, là, là, tu là, va là, là, On va analyser tout ça bah, Nash euh, tu a... vas prendre une bonne mutual je pense hein. pas pour <rire> toi tu vas pas tomber sur du sous <rire> Et puis Mousse toi c'était une formalité Je pars en courant On te connaît pour la perte. Mon cul À Newton pour le prochain lancer... Oh, oh, alors... Est-ce Est -ce que c'est bien ça 1 2 3 4 5 Sans pompe Oh J'aime bien, j'aime du J'aime bien J'ai bien, du out, ça va être bien moi. Regarde comment je tombe sur. Attends, mais ça se touche, je commence bien et après j'ai mal finir. Voilà, un, sans curls. Sans curls. Curl, curl, oh, vois, ça va, ça va. Voilà. Voilà. J'ai pas joué au jeu de loi étant enfant. Enfin. Nage nage nage nage. 3. Ah, ah, on va J'ai fait 3 gros déconne pas. Ça c'est pas jeu à l'écran. Non, moi j'ai fait trois, j'ai fait trois, ouais, t'es fou. La tête de ma mère, j'ai fait 3 le Le deuxième tour, c'est parti. Oh là, il colle en marchant Bah, j'ai 7 minutes, hein C'est fini à ce Ouais ça tu les c'est bien. T'as combien là Si tu tombes sur les tractions après là ça t'es foutu hein Et dur. si tu tombes sur 50 tractions après ça C'est bon. Bon les gars, troisième tour, ça commence à suer là, ça commence à devenir compliqué ou ça va Non ah, c'est de la détente. c'est Ouais ça va, ça on va. Bon on va partir, hein, on je savais que ça la détente pour toi qui veux. Non, non. Je vais commencer à en chier, t'inquiète, ça va arriver. Si, Mais Lui ça abusé là Bah attends, je sais pas sur quoi abusé. je vais tomber abusé. aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh oui le PR. Oh le pérot terre Bon ça le perra soulever terre 2,5 fois ton poids du corps. Oh. Il faut que j'aille faire un petit pipi avant. Oui. <rire> Désactive les... pas ton micro. Hein. Ah, il veut vider les produits avant, c'est ça 187.5, ça va, une rep. <rire> Oh non, mais je commence à avancer. Oui, hein. où déjà C'est là. Hein. Vas-y, je te laisse euh, doigter un, un peu le plateau. 3, 4, 5, 6. Sans pompe. Et monsieur, non, il rejoue. Là. Monsieur, c'est. Non, hein Oui, pompe. Sans pompe comme euh, 3, 4, Newton, il fait 5. ça. Ah ouais, c'est vrai. Monsieur, il est en balnéo aujourd'hui. Tu fais un peu de street, un peu de poids du corps, ça fait du bien. Non, t'es es dans en poids du corps. Ce mec, le nulle nul partout. <rire> <rire> Elle ne revient plus sur les si c'est ça. <rire> Ah oui, j'aime bien. Ah oui, mais bon. Je, suis je suis 1, de... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,2 fois, 15, ça me va. 103. 15 rowing à 103. Easy. Ah, mais 105, on arrondit. Hein. Ouais, c'est bon, à aller faire tout. Ça ah, va être 103. Pas problème, <rire> là. C'est mort. Bon. 15 reps, on est parti. 7 minutes, les gars. Amuse-toi bien, maintenant, Newton. Ah, mal, une vidéo, tu vas la voler, tu, vas pas, tu vois, un, tu vois. Un, un jambouin, une pas, Allez, allez, tu lèves. Hein. Force sur les jambes. Allez, allez, allez, allez, allez. Oh, Bidon bidon. Bidon. Ah de nous Esquinté. Oh, c'est Dieu, gros c est c est c est il a des étoiles <rire> Sortez, Comme on dit chez moi Franchement mec. Ça faisait longtemps que t'avais pas fait de soulever sou les sou terre Ouais ça faisait un moment Ça fait aller euh, peut-être euh, 3 semaines 3 Ah semaines. ouais ça va Ça va ça va Ouais ça va Mais t'avais une, une petite ça. appréhension Elle est passée franchement facile ouais. Non mais c'était sûr que ça allait passer Je peux pas perdre là-dessus quand même <rire> autre chose. Nage ah maintenant il est trop tôt Nage toi les, les pompes ça va Ah vous avez fait plaisir là, <rire> là on, on a commencé mal, je me disais finalement ces mecs-là je les aime pas là On <rire> revient on dans le bouchon là <rire> peut-être qu'on va se prévoir Tu vois j'ai euh... bien commencé mais au final j'ai quand même fait du soulevé de terre ah, vois mais je pense que tu vas vite finir ouais, toi c'est pas, ah, pas, pas, pas le pire. ton, ton dé il est truqué toi C'est loin d'être Bah vas-y je t'en prie Newton ça à toi de commencer c'est abusé C'est incroyable J'ai gagné là, j'ai gagné là Ah non mais après c'est chaud pour faire un Tu retends de faire du curl Ouais mais après, ah ouais c'est chaud, faut faire un Reste là, reste là, reste là Mais lui je suis sûr il avait des tutos YouTube, comment faire ça à chaque fois tu vois Des En fait j'ai planqué Deux Moi ça se voit pas tuto Deux Un, deux, c'est comme moi le rowing comme tout à l'heure Rowing à 100 kilos 100 kilos x 15 Et mousse Oh hein, C'est ce que oh je vais faire après Retour à case départ Nage, t'as raté un truc là ouais. C'est quoi Pimousse, retour à case départ Là, là retour à case départ, toi tu l'as pas encore passé non je plus suis là pas. quoi Ça, faut le passer Mais du coup, j'ai pas d'exo là. Ouais, là, là, Là, il commence là Mais il n'y a pas d'exo Il ouais, mais ça Ah oh ouais, elle est maudite cette case oh bon, Allez, là, là. on est parti, 7 minutes Je l'avais passé là, moi C'est voilà. <rire> comme les budibuleurs qui veulent avoir une taille en V, tu vois Moi, je fais bien ça va Les <rire> ouais, gars, c'est fort, c'est fun, hein, toujours. Putain, ça va c'est quoi juillet. tu dois faire, toi Rien. Hey, hein, ah, tu fais rien non, Rien, je suis revenu au début. Ah, OK, bah, j'ai pas les cœurs. Donc là, Pimous, but, qui retourne, ce départ. Il a le droit de se reposer. Newton, il va faire merde. du cœur tranquillement. Et Nage, il part sur une grosse... 150, il est euros. Je regrette de ne pas être renseigné sur le concept. Ça a été les vacances, t'as pas fait d'exo, là. C'était bien, franchement. Bien. Euh, les gars, je précise juste... Fait. En fait, il a récup, hein. ah, là, là, il a récup, c'est une bonne case au final, quand même. Euh, Newton, il lui reste un à faire. Puis si Newton fait un pitié. Si... Ça va être compliqué, je fais que des gros chiffres depuis tout à l'heure. Mais s'il tombe juste, il restera plus que 3 tours. Le gars qui est le plus loin sur le plateau aura euh, la deuxième place. Okay. ok Et le dernier fera, fera le gars. 3 tours. T'as un bâtard, tu me mets la pression Parce que maintenant, je sais qu'il faut pas que je fasse 6, Je vais fais un gros shift. Voilà. Non! Il est 1, 2, il est là, 3, est 4, 5. Ah, force à toi. Hein. Les squats, on en voit pas. 40 au poids de corps. Non, 40 non, au poids non, de corps? Non, non. Le poids de ton corps sur la barre. Non, poids du corps. Ouais. Non, non, Body non, weight. Non, non, Sinon, j'aurais mis 0. Oh. <rire> Nage, à toi de jouer. 6. 1, 2, 3, 4, 5. C'est Non, non, attends, non, non, c'est trop gay. 3, <rire> Non mais là c'est trop drôle non, non. Les gars venez venez venez on a, on, on a essayé de tricher, on est honnête avec vous A chaque fois de nage il lançait le dé, s'il tombait sur le soulevé de terre On voulait euh, qu'il relance le dé parce qu'il s'est fait mal au dos, vraiment Il a la déjà Les, les gars ça fait 4 fois qu'il lance le dé, 4 fois, qu'il tombe sur le soulevé de terre 4, 1, 2, 3, 4 Fais 1, 6, 4, 5, 6 Oh, vas-y relance, relance. Encore <rire> On va exprès aussi. Non, c euh, donc euh, la morale c'est soyez honnête. Donc on vous le dit les gars, il va relancer jusqu'à ce que. Et de... là il tombera pas sur, il sur le quelque chose d'autre que je pouvais de dire. Voilà parce que franchement on va pas risquer <rire> mais la mais ça, blessure. Ça fait trois fois quand même. C'est <rire> un délire. <rire> vas-y Ça ah, va Donc il y a du développé couché. 1,6 fois ton poids du corps. 1 fois 6. T'as des bonnes pertes pour coucher Non, avoir des bonnes de C'est devenu coucher aux altères ou des gros ou à la barre Ça, c'est pareil, mais vas-y on va le ah ouais, oh, ça va être laborieux Là c'est 137,6 Ouais, je vais pas le faire en tant que chose. Là, tu peux plus Non. C'est pour ça que je t'avais dit regarde les perfs si t'es capable sinon j'aurais fait un tableau. Sans prendre cette je suis le seul qui peut le faire ici je crois. Moi la vérité je vais être te freiner tu vas pas passer. Sans prendre cette tige c'est laborieux On essaye. Ah bah. je, je me mets derrière. Non je peux me choisir d'ordre euh, déjà. Pas en pas fait, fait je vais juste tirer sur mon dos ça. Va me ça. pour rien Non mais après au pire j'ai perdu c'est pas grave. Donc les, les gars le, le plateau il est, il est pas fait pour tout le monde moi c'était les, les vraies machines que je voulais inviter ici les perfs elles sont costauds. Je t'avais envoyé le tableau pour que tu me valides si t'es capable. Il a un gros. Là il y a eu la petite blessure au dos je pense que le un RM, il pouvait le faire au sud-black terre, ouais. il fait des bonnes paires mais au, au bout au il aurais pu y avait pas mal d'autres. Il me dit que là, il préfère pas la tenter, donc... Ah, euh, mais je me bête abandon. Ah, j'aime pas dire. Ah <rire> abandon. Bon, je vais le dire pour lui, il est éliminé, donc il reste plus que Newton et Pimous, on va aller chercher en trois tours. Le gars qui se retrouve sur le plateau le plus loin... Si elle soulevait terre, je rejoins Nage et je vais danser. Donc, hein. <rire> vous le savez déjà, c'est Nash qui va danser en tutu. Comment ça, en tutu ah, On n'a pas pris le déguisement, mais c'est ah, classique. Et Pimous, maintenant, 3. sa mère aussi, il y en a marre, je suis Un, fatigué. Deux, trois... Dips Dipes de rien du tout gros, je suis là. Hein. Ah ouais c'est vrai toi t'as recommencé. Soulever terre. Oh c'est trop grave. Ok c'est parti. Voilà, bon, je suis me sur me le présentateur pas. avec moi maintenant. Voilà exactement. Donc du coup je prends la relève. Euh, donc nage le contender. C'est une grosse balling, il s'est barré. Donc maintenant il est remplacé par nage le voilà, présentateur. Voilà. Sh'alla il se blesse, Sh'allah il se blesse. Hein <rire> oh c'est bon hein. Bon, t'es infatigué toi allez L'enfoiré il est en train de l'aider pour décharger la barre puis Mousse il dit Sh'allah il se blesse. Qu Est-ce que ça se fait Eh tout à l'heure tu m'as. m'as pas aidé, j'aurais dû te laisser parce qu'il a mis. T'as mis combien Il y a 85. Ah ouais parce que c'est des 25 merde. 90-90, presque être 40 là. 95. 95. Donc là il y a 95 kg au lieu de 75 kg, t'as fait combien de reps Bah il m'en reste 3 alors. On va dire que c'est validé les gars. Ah, ah non bah attends je l'ai fait faire quand même. Ah oui je l'ai fait. Allez, pour pour, ça, je pour, pour le, le show, pour le plus mousse et bah, ben je le baise. Allez allez. Les gars, il ne reste plus que deux tours, euh, toujours Newton contre Pimous. Hein. Tour, Et toi, tu es. Ouais. T'étais où ah, Je suis au, au squat. Donc là, il faut que tu fasses 1, 2, 3, 4. Ouais. Et tu plies le game. Oh. 3, 1, 2, 3. le biceps encore. En tu instant, vas avoir des gros bras après cette scène. Alors. Pour faire 1. Un... Extension triceps. T'as un baiser, je extension triceps, C'est bah. à 45 kg là Non, non, non. 0,5 fois ton poids du corps. Ah ouais C'est ah ça ouais. là-bas. Hein. C'est beaucoup, hein Attends, attends. On va non, regarder. pour un mec comme toi qui fait 86 kg. Non, c'est pas <rire> l'aise, <non>. hein <rire> Parle pas avec moi avec tes 44 43. Une barre à 43 kg. Hein. Extension triceps, 15 reps. Allez, 42 niveaux. Ah, oui. je, je veux voir ça. Allez, pour 15. 1, oh, c'est bidon. 2-3. Tout est facile pour toi, j'ai l'impression. C'est bizarre. Je fais jamais les triceps. <rire> Allez. D'accord, bon les gars, dernier tour, euh, Newton toujours qui commence. Fais tu dois faire pitié. combien Tu dois faire un pour terminer. Fais un, fais un, fais un, fais un. Non, s'il si fait, il va croire. Tu fais va... 6, je me fous de Il va dire qu'on a triché. 2, deux. Deux, tu Et fais chier. 2, encore du coeur. Il va <rire> peut-être abandonner hein, parce qu'il vient de faire 100 reps. T'as 7 Et minutes. Et allez, je retourne au soulevé de terre. <rire> ah, ok, <rire> les gars, abandonne. <rire> Newton, t'as 7 minutes. Eh ben lui, aujourd'hui, il a moins de chance. Allez, ah regarde. De toute façon, bien. on a déjà ouais. la personne qui a perdu, donc je peux abandonner en soi. Là, il regarde bien il le regarde. temps, là. Là, il vérifie bien le temps. Il veut que ça se termine. Hein. Il faut qu'il fasse cinq et demie. Il Moi, gagne, il gagne quoi pas grave. Parce que le, le... il gagne quelque Moi, chose. Bon. le gagnant. Le gagnant, le paye à manger. <rire> je le ferai pas. Le sol c'est carré. De toute façon, on a déjà le perdant. Non, fais-le. Tu le fais pas. Non, on a le perdant. <rire> tu Je me permettre d'abandonner Ah non, 4 fois, c'est abusé. Pour les bon, abonnés, mon. Je le ferai pas. Ni pour les abonnés, ni, ni même pour ma mère, je le fais plus. C'est fini, gros. Je fais le pour les abonnés, même pour ma mère, je le fais pas. Bon les gars, vous avez compris. Derrière à Newton, ça veut dire si Newton valide sa paire, Pimous il a perdu. Donc coup, bah, je euh, pas la tête à faire le sous Il préfère ne pas le faire, même ah. pas pour vous, même si pas, pas veux, pour si sa mère. Je, <rire> si je valide, il abandonne. Et si je valide pas, du coup, je le fais et comme ça t'as perdu. Ah, si tu le fais, il le fait pas, t'as gagné ah ouais, hein. ah ouais Bah attends, tu vas pas le faire. Ah, là, il y a le chrono là. Sans ah, coeur, il lui reste 6 euh... minutes. Il a 6 minutes pour faire les 100 mètres. 100 le. Non, hein. depuis tout à l'heure, il fait des et Il se déplace en hébreu. Ça va lui faire 300 Bon Et alors Lui, ses bras, ils sont surcongestionnés là, regarde. Il n'y a jamais eu des Ça va être paralysé, tu sais pas. Speed, si t'abandonnes, Pimous il prend la barre et il fait ses reps pour lui moi je l'ai hein, fait par contre Donc Merci, là, va chercher les 100 reps au mental ouais. Si tu les fais, il va pas le faire t'en as combien là 26 Tes biceps ils fatiguent jamais <rire> Non, non. Il ça, a 250 répétitions Ça c'est les mecs du street, ils sont habitués à faire 600 reps <rire> 611 C'est <rire> 12, Allez, encore, encore, encore, encore. <rire> Pimous, t'es sûr que tu veux pas faire sous ouais. tu sais, Je me permets même de te parler pendant que je suis mes et 100 reps en moins de 15 minutes, quand même, alors qu'il a déjà fait 200 reps. Tu sais même pas d'en faire une Donc, quel intérêt Bah, non, il sait que a perdu, sans le taper, il est trop loin. <rire> quel est l'intérêt là Tu vois, là, il n'y a vraiment plus d'intérêt. Bon, les gars, le grand vainqueur de la deuxième édition du jeu de loi, Newton des WW. W, euh, ouais. <rire> Je vais w, vaciller, w, les gars Je leur ai dit le -il tournage, il va durer une heure, ça fait trois... deux heures, on est là Ouais, à peu de près, non Et w. on n'a pas encore fini. Euh, en tout cas, bah, merci d'avoir regardé la vidéo entièrement. Il euh, y a eu plusieurs vlogs qui ont été tournés pendant cette vidéo, c'est dispo sur la chaîne de Newton et de Nage. Tous les liens seront en description, les gars. N'hésitez pas, il y a. du bon contenu, hein il du bon contenu Dans ma chaîne Ouais bah, faut non. le voir. Ça pue la merde. Ça pue la merde quand <rire> les gars voilà. <rire> je fais des trucs bidons mais les ah. gens ils aiment bien bizarrement je sais pas pourquoi. On une vidéo, il y aura le petit gars de... de ah nature. oui je dois danser. Donc euh, danse. voilà. bah, je le fais euh, quand Dans la salle d'en bas. Ah ça sera là. en bas là Ouais, ouais dans je crois qu'il y a du vrai. monde, attends c'est là. Ah il y a une salle de danse. Ah oui il ah, y, y a une salle, salle de danse. Le premier mec à il a fait faire des roulades autour de la salle. Et donc moi je dois faire une danse classique. Une danse classique, je suis chaud. Eh y'a pas un one-one après là, entre vous là Je vous prends tous les deux moi. <rire> ça, ça augmente la donne c est, c est... Les gars, merci d'être venus. Avec grand plaisir. Ils viennent de Paris, on est des petits youtubeurs, les gars, c'est les premiers à se déplacer. Donc euh, rien euh... pour ça, allez faire un tour sur la chaîne YouTube s'il vous plaît. Et euh, je vous avais promis en début de vidéo, euh, les prochains invités, euh, c'est déjà acté. Donc il y aura Thomas Ranieri et un invité surprise. On est en train de, de gérer beau ça. Sur. Ça sera soit ton acolyte Joe, ouais. soit Arthur Games. On est en train de voir par rapport au plateau de jeu qu'on va créer. Ça sera un nouveau les gars. Et puis euh... Ah du coup euh, nous on s'est tapé le plus dur et puis eux s'est vont s'appeler moi, je veux plus de lui là, c'est ah, terminé. C'est <rire> terminé. Dites-nous quand même en commentaire qui vous voulez voir s'affronter sur le jeu de loi. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. C'était Fitness Fusion de la, de la FF. FF. Vous étiez en présence de Newton. Et, Noche. Et puis <rire> Et Edidio Force. Stephen. On refait. Okay. <rire> C'était Fitness Fusion de la, de la, FF. la, de la FF. FF. Vous étiez en présence de Newton. Energy. Et Didio pour En fait au début je vais utiliser ça, ça c'est juste mon expression Vous n'allez pas capter mais il y a un message derrière. Lequel... T'es pas vous êtes prêt, est bon